YouTube Je te fais une masterclass sur Caldera avec le ZRG. Que des balles en headshot, ça va être n'importe quoi. On a ruiné tout le monde. Like, commente, abonne-toi. Allez, chat, on est parti. Petit entraînement Caldera. Sympa la coupe. Hein. Au laser, chat. Au laser. Mais. Viens. Viens. Viens mon grand. Viens. Viens. C'est bien mon grand. Viens. Viens. C'est bien. C'est bien. C'est bien, viens. Viens, viens, viens, t'es mignon. Viens, c'est bien. Viens, viens, viens. Mets-toi ici, c'est exécution. Allez ah les gars, je, je me trouve des animaux dans mes lobbies. Personne promène son chien sur Caldera. Parce que moi, chat, mes, mes chiens, mes animaux, généralement, je les, je les retrouve dans les games. Et c'est ceux qui font du contenu sur moi gratos, tu vois. Je pense à une petite merde de TikTok. C'est notre histoire, ça. Putain, mais y il avait, y avait de l'argent là, il y a deux secondes. Il y, y a deux secondes, il y avait de la thune là. Merde, Merci. il était allongé dans le buisson. Oh, viens affronter ton destin, mon grand. Viens affronter ton destin. Actuellement, je fais de la conduite accompagnée, les gars. Je vais pas vous mentir, j'ai que quelques heures. J'espère que je vais percuter personne. Hop, on met le clignotant. Clic, clic, clic, clic, clic. Je prends la hauteur. Hop, on prend le virage à 180 degrés. Hop, on prend un autre virage. Et non Mais attention non Je t'aime mec Je pense que je vais mettre euh, un joli shot. Attends mais je suis... m'a craque là Attends mais j'ai deux HP là. Attends mais j'ai un HP là. <rire> Je me demandais si mes patounes elles allaient, elles allaient craquer. Les patounes au oh bon Yanou, est-ce qu'elles peuvent craquer? C'est la question que tout le monde s'est posée. La patoune à Yannou. Est-ce qu'elle peut craquer Hop Coucou, c'est Yannou Quoi Regarde. Voilà. C'est vraiment. C'est vraiment extrême de se faire sauter comme ça. Oh chat, est-ce que j'ai un shot Est-ce que j'ai un j'ai un shot chat J'ai une ligne. Oh non, je, je tombe comme euh, une crêpe. Aïe, aïe, s'il te plaît, pas dans la bouche. Pour ton... Quoi Je crois que ça c'est un bout de mec. Je suis vraiment pas certain de l'info que je suis en train de vous donner, mais je crois. Oh, C'est marrant, elle est passé à travers T'es con ou quoi Quoi Oh mec, t'es pas sérieux là quand tu... 3, 2, 1 Voilà comment il met une tête à travers le mur Le streamer d'hier soir, il est affilié. On lui a changé la vie, chat. GG à vous. Tu vois, des. Ça fait plaisir. En vrai de vrai, ça fait. Ça fait, ça fait tellement, les gars, plaisir de aider des mecs comme ça à passer affilié Ils sont juste trop contents de partager un moment avec toi. C'est plein de respect, de bienveillance. Je kiffe de ouf. C'est-à-dire quoi concrètement, affilié C'est-à-dire que tu peux commencer à te sub à sa chaîne. Il aura que 50% des revenus. Moi, dis-toi, quand j'ai commencé Twitch, ça n'existait même pas, ça. L'affiliation. Ça n'existait même pas, chat Je... Moi, c'était... Quoi suis sous ma gueule. Mais. Et tic tac. Hein. Et mon 3-6 Titanic, j'avais compris, enfilé. Ah non, ça c'est avec tonton frérot. Attends mais il est passé où tic tac Ça passe si. C'est pas ça. Attends, bouge pas. Ça se fait au feeling tu vois. Genre t'as en, envie de donner de la force à quelqu'un et tout ben quand tu peux c'est cool. En fait, en fait ce qui est giga cool c'est donner de la force à des personnes qui méritent vraiment. Et ça c'est pas évident à trouver des mecs. Euh... C'est pas des enculés tu vois. Oh non il a abandonné chat. Il un mec juste derrière moi apparemment. Nice fight frérot. Ouais. Ok. Il se passe un truc les gars dans le secteur. Croyez-moi, quelqu'un... Voir deux personnes. J'avance tranquille petit à petit je vous l'ai dit il euh, y a du monde il y en a, a un qui essaie de me prendre pour un canard il bon, y en a même plus d'un qui essaie de me prendre pour un canard apparemment 3 2 ok décale pas ça va être un mois de décale il a décal quand j'ai avancé Next Il y en a vraiment un qui a atterri pendant ce temps. Regardez les gars. Je dis qu'on essaie de me prendre pour un canard. Il y a un autre mec qui va arriver là d'ici. Ou de la hauteur, je sais pas. Je sais pas. Il y en a un autre qui essaie de me prendre pour un con les gars là. OK. J'en ai de ma gueule c'est fou de jouer comme ça tu me le rends le couteau c'est trop mignon frérot c'est le plaisir les mecs qui, qui t'écoutent qui pensent à toi si j'avais brouillé le radar et j'avais voulu me déplacer je pense que j'aurais flanqué la gauche sinon je pose le truc là et ok donc ça c'est spotted ça, c'est un mec qui a peur et qui est caché, genre, dans celui-là, je dirais. Oh, merde. Bonne déduction, monsieur Chao. Merci, monsieur Chao. Là, moi, si j'étais eux et que je continuais à jouer comme ils jouent, je pense que je serais caché sur un côté. Je pense que là, je vais être attendu peut-être soit à gauche, soit à droite, mais je vais être attendu. En fait, il faut aussi beaucoup jouer à l'instinct, chat. Si tu sens que tu vas te faire baiser à un endroit, pas besoin d'y aller, pas besoin d'avancer en mode... Euh, ah, je sens que je vais, je vais crever. Tu sais, que tu te dises... Putain, je l'avais senti. Si tu l'avais senti, fils de pute, avance pas. 3, tu vois, ce bâtiment, je le sentais pas. Ok. Je vois que la cible est un peu plus loin derrière. Elle est en train de faire un backup est. Donc on va lui mettre la pression. On va le traquer. On va essayer de prendre l'information en prenant un arbre à cover. Pas les couilles de l'arbre à cover. On tire en plein milieu. C'est comme ça qu'il ferait mon oncle s'il si le voyait. Ok, le mec est en train de se réa au calme. Hop là. Ah Un, oui, petit, oui. un petit finish J'ai 21 kills. Il reste 7 personnes. On a 2 personnes ici. Et une personne par maison. Donc à partir de là, c'est plutôt simple. juste à effectuer mes décales au calme. Et exploser le front à tout le monde. Euh... Ok, belle balle. Mais je suis meilleur. Quand toi tu tires dans le corps, moi je tire dans la tête. Dans votre Elle passe à travers, d'accord. Ok, il a mis le brouilleur de radar pour euh, que je puisse pas le voir. C'est super bien joué de sa part au mec en bas. Il Juste, s'il était bon, ça aurait été mieux pour lui. Ça va sûrement sortir à droite, mais il y a le sniper qui doit sortir ici. Qui est déjà sorti apparemment au de la zone. Qui va se pointer. Ici, Show qui craque. Et Sho qui force le sniper à reculer. Tentative de joli shot. Bye, ciao Oh, c'était peut-être un peu trop osé. Show qui paralyse. Qui prend la hauteur. Information au couteau, ça passe à travers, ça passe à travers. Le... Les deux quickscopes, ils passent à travers et Chucky, il va à la main. Et finalement, fini finit par un finish. Parce que c'est stylé, les finish. Mais il a perdu la hauteur pendant ce temps-là. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire, chat On va reprendre la hauteur, mais en étant intelligent. On voit que ce mec-là vient de mourir. On sait qu'il y a un mec un peu plus bas, et on voit qu'on est dans les deux derniers. On prend la ligne, on se dit... Putain j'aurais pu le tuer maintenant Et on se dit bof, oh, Autant le tuer d'une façon stylée Vu que dans tous les cas j'ai 23 kills Et je suis le boss du game On prend l'info On fait de la déduction On se dit peut-être des ce caillou Frappe au cas où J'espère qu'il va pas crever comme ça Non il ne crève pas comme ça qui se dirige. C'est le beau jeu ça chat. Les ultras Vous voulez que je vous montre comment on tue quelqu'un tranquillement quand on est un lord Je suis le boss de ce jeu. Je peux me permettre de dire que je suis le meilleur, chat. Je suis le meilleur. GG, Choui, well played. Hey, thank you for yeah. Choui, chat.